que vous allez bien. Je reviens avec un nouveau thème aujourd'hui qui est l'intercession. L'intercession par définition c'est l'action d'intercéder et l'intercession en hébreu, c'est Palal. Palal qui veut dire intervenu encore plaider en faveur de quelqu'un d'autre. On va de continuer on va lire dans les livres de Nombre. Nombre 11 1 à 2 Donc, Nombre 11, 1 à 2. Le premier verset. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le verset 2. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria, et le feu s'arrêta. Le peuple a murmuré, c'est là, des a déplu aux oreilles de l'Éternel. Donc l'Éternel a envoyé le feu. Et l'extrémité du camp commença à brûler, la Bible nous dit. Donc le peuple a crié à Moïse. Moïse a prié et le feu s'est arrêté. La prière de Moïse, la prière d'un seul homme a suffi pour que le feu puisse s'arrêter. La prière de Moïse a suffi pour que tout un peuple soit sauvé. La prière d'un seul homme a suffi pour que la colère de Dieu puisse s'arrêter. L'intercession, elle est tellement efficace, elle a cette efficacité que beaucoup, beaucoup d'entre nous ignorons. La prière de quelques minutes que tu prends pour quelqu'un, pour ce frère, pour cette sœur là pour un groupe de personnes, est très efficace, elle est utile elle est très importante. Tant de fois, ça peut nous arriver de nous demander est-ce que la prière que je fais pour ce frère-là, est-ce que la prière que je fais pour ce groupe de personnes, est-ce que cela est utile? Est-ce que ça marche? Cela pourrait arriver. Mais tout simplement, il y a des moments où il te sera possible de voir les œuvres, de voir les situations transformées par ta prière. Il y a des moments où il ne te sera pas possible de voir les œuvres. Cela ne voudra pas dire que ta prière a été moins efficace. Peut-être que les personnes ont vu leur situation changer, et ne ont pas jugé bon de partager cela avec les autres. Peut-être que le Seigneur a dit que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Toujours est-il que ta prière, la prière que tu fais pour quelqu'un d'autre, avec un cœur si sincère, avec un cœur co compatissant, est très utile. La Bible nous dit, dans Acte 12, Pierre était en prison, et lorsqu'il était en prison, l'église priait pour lui. Pierre jeté en prison par le roi Hérode, Le peuple priait pour lui, l'église priait pour lui. Il était en prison, il n'était pas au courant que là dehors, il y avait un groupe de personnes qui priaient pour lui. Et la prière des églises a permis la libération de Pierre, mais d'une manière extraordinaire. L'intercession. J'en parle avec tant de conviction, avec tant d'assurance. Oh, je l'ai expérimenté. Je te souhaite de l'expérimenter pour que tu puisses comprendre. Je me rappelle un soir, cette situation restait dans mon cerveau comme si c'était hier. Un soir comme ça, je priais pour deux personnes. Et je priais avec un cœur si sincère, avec un cœur si compatissant. J'avais pris les problèmes de ces personnes-là, je l'avais revêtue. C'était devenu mes problèmes cette nuit-là. Ma prière avait duré même pas dix minutes. Mais pendant ces moins de dix minutes-là, les problèmes de ces personnes étaient devenus les miens. Et j'avais demandé des choses si précises que si quelqu'un m'avait entendu, aurait dit « Mais cette fille elle est folle Et j'étais agréablement surprise. Le Seigneur m'avait surprise. J'avais vu les situations changer. Je m'attendais à voir la situation la situation de ces personnes-là changer, les situations de ces personnes changer. Mais j'étais quand même surprise. L'intercession. L'intercession, c'est le devoir de tout chrétien. C'est le devoir de tout enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 priez les uns pour les autres. C'est un devoir. Soyons de ce chrétien-là qui prie pour les frères, pour les sœurs, sans même qu'ils soient au courant. Soyons de ces chrétiens-là qui intercède avec un cœur sincère, avec un cœur compatissant. Soyons des intercesseurs comme Jésus-Christ l'est pour nous auprès du Père. Que le Seigneur vous bénisse.